Internaute. très courte intro à cette nouvelle vidéo pour planter le décor. Suite à un sondage réalisé dans l'onglet Communauté de cette chaîne YouTube, vous êtes une majorité à m'avoir demandé de publier ici régulièrement ce que je réalise ailleurs, soit. Hier matin, j'ai pu recevoir et interviewer en direct sur le plateau du Média dans le cadre de la contre-matinale trois personnes, d'abord Stan Bronivzeski, qui est porte-parole et fondateur du collectif Ava, ainsi que Léa Jaillard et Mila Sanchez, qui elles représentent le collectif Un jour un chasseur pour un entretien et non pas un débat, on y reviendra, afin de traiter d'un sujet d'actualité inédit, une pétition record lancée courant septembre et qui depuis secoue le Sénat où une mission d'information va être ouverte. L'interdiction ou tout du moins la régulation stricte de la chasse eh bien, est un sujet politique fort qui pèsera dans le débat politique d'ici à 2022 comme il a pesé euh, lors de la dernière élection présidentielle en 2017. Depuis, Emmanuel Macron a été élu et pendant son quinquennat, énormément de choses ont bougé, ont évolué dans le sens des intérêts des chasseurs français alors que dans le même temps, 84% des habitants du même pays sont défavorables à la chasse. Je vous laisse maintenant avec le replay de cet entretien qui, je le rappelle, n'est donc pas un débat. Hein. Pour les amoureux de la contradiction pro-chasse, je vous invite à allumer vos télé, vos radios, elle est présente partout ailleurs. Et pour finir cette courte intro, soyez avec moi indulgents pour deux raisons. Hein, D'abord, premièrement, parce que sous cette forme, dans le cadre du média, c'était mon premier plateau. Et deuxièmement, j'ai eu la brillante idée de croquer dans un muffin à 20 secondes de la prise d'antenne, je vous rappelle, il était 7h du matin, 7h30, et ce qui explique mes difficultés vocales durant les deux premières minutes. Je m'étouffais, tout simplement. Mais le montage que vous allez pouvoir découvrir maintenant est venu atténuer tout ça. Bon visionnage Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre cette 35e édition de la Contre-matinale du Média en direct ce matin du 16 novembre 2021 ou en replay. Alors j'ai le plaisir d'animer cette seconde partie d'émission où nous allons aborder un sujet d'actualité brûlant qui prend toute sa place dans la course au présidentiel de 2022. Il y a un an, Morgan King, 25 ans, est tué d'une balle par un chasseur alors qu'il coupait du bois dans son jardin. Le drame se déroule alors dans le Lot, mais est loin d'être isolé. Entre 1998 et 2020, c'est plus d'un demi-millier de personnes, promeneurs, cyclistes, randonneurs, mais aussi simples habitants, dans leur propriétés ou encore des chasseurs même, qui ont perdu la vie dans un accident de chasse. Plus largement, 3 800 accidents liés à la chasse ont, ont été recensés en France depuis 1998, avec une légère tendance à la baisse depuis le début des années 2000, comme on le voit à l'écran. Évolution qui stagne sous la, ba la barre des, 1500, des 150 pardon, ces dernières années, dont euh, entre 10 et 20 tués par an. Une situation inacceptable pour une écrasante majorité de Françaises et de Français qui, selon les de régulières études, en fait, hein, notamment celle de l'Ipsos en 2018, sont 84% à trouver cette pratique, je cite, « dangereuse pour eux, cruelle pour les animaux et faisant partie, certes, du patrimoine français, mais d'un autre âge ». Fin de la citation. Ce qui n'empêche pas Emmanuel Macron, président de la République, de régulièrement accéder aux demandes de la FNC, la Fédération Nationale des Chasseurs, comme par exemple en divisant par deux le tarif du permis de chasse depuis 2018, passant de 400 à 200 euros. Et en accédant volontiers aux discours lobbyistes voulant faire des chasseurs, je cite, les premiers écologistes de France. Emmanuel Macron, en étant évidemment conscient du poids électoral des 1,1 million de chasseurs et d'une partie du monde rural les soutenant. Bon, malgré malgré tout ça, selon un sondage IFOP pour le JDD publié en début novembre, 69% des Françaises et Français se disent favorables à l'interdiction de la chasse le week-end et pendant les vacances scolaires. Et c'est justement une des mesures exigées par le par une pétition lancée le 10 septembre dernier par l'entourage de Morgan King, tué, je le rappelle, un an plus tôt. Alors cette pétition vient de dépasser le seuil des 100 000 signatures en un temps record, moins de deux mois. Et elle a la particularité d'avoir été déposée sur la nouvelle plateforme des e-pétitions créée début 2020 par le Sénat français, qui permet à tout citoyen de proposer la création d'une mission d'information sénatoriale ou de soumettre une proposition de texte législatif en vue de son inscription à l'ordre du jour dans l'Assemblée. Voilà pour ce qui est du contexte de l'entretien que je vous propose donc ici ce matin. Et pour ce faire, je reçois trois invités. D'abord, Stran Broniewski, bonjour. Bonjour, bonjour, à ma gauche, merci d'être là. Euh, vous êtes fondateur et porte-parole du collectif AVA qui réunit des personnes en lutte contre la chasse à cours. Voilà, merci d'être présent physiquement sur ce plateau ce matin. Je reçois aussi Léa et Mila en direct du LOT grâce à la visioconférence. Alors, elles sont amies et proches de Morgane Keen. Euh, elles ont créé le collectif Un jour, un chasseur, après sa mort, fin 2020, et sont aussi les auteurs de la dite pétition. Merci d'avoir accepté mon invitation. Oui, merci. Merci bonjour à vous. Merci, bien. bonjour. Et ma première question est pour vous. Alors voilà, 100 000 signatures, comme je disais dans l'intro, même 116 000 à l'heure où on se parle, à votre pétition en moins de deux mois, un record. Et il a été annoncé euh, d'ores et déjà qu'une mission d'information allait être ouverte au Sénat. Est-ce que vous êtes satisfaite d'abord Est-ce que vous pensiez euh, avoir atteint l'objectif si vite Alors euh, non, on a été surprise d'atteindre euh, les 100 000 signatures en deux mois. On pensait vraiment que ce serait euh, un travail beaucoup plus difficile. On avait bien sûr euh, l'espoir de les atteindre en six mois, mais euh, sûrement pas aussi vite. Et du coup, oui, pour nous, c'est quand même un énorme succès dans la mesure où ça montre qu'il y a un vrai besoin et une vraie nécessité des gens que les choses changent. Et maintenant, enfin, pour nous, ça montre que le problème, il a, il a, il a vraiment une ampleur qu'on qu ne peut plus ignorer. Donc maintenant, si le Sénat décide de nier ce problème-là, c'est de la mauvaise foi, en fait, parce que le problème, il est là. Et le fait qu'on y soit arrivé aussi vite, on, ça, ça, en est, ça en est la preuve. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour commencer, succinctement, les principales requêtes de votre pétition Alors, on a cinq principales. Donc, euh, la première, euh, le dimanche et le mercredi sans chasse, pour que tout le monde puisse profiter euh, de la nature. Euh, une formation plus stricte et un renforcement des règles de sécurité, qui sont aujourd'hui insuffisantes. Euh, en troisième euh, mesure, un contrôle et un suivi des armes de chasse et des comportements à risque. Nous demandons aussi euh, des sanctions pénales à la hauteur des délits commis. Et enfin, la libération de la parole. Euh, et la reconnaissance des victimes de la chasse par l'État avec la mise en place systématique d'un soutien psychologique et financier. Oh – ben, Ma foi, tout ça n'est pas si radical, finalement, et bien, bien mesuré. Alors, euh, l'origine de cette pétition pour rappeler et la création de votre collectif « Un hein, jour un chasseur », le drame de votre amie, hein, Morgane, vous qui vivez en zone rurale, est-ce que euh, c'était la première fois que vous vous y re retrouvez confronté à cette violence, finalement, et à la chasse en général ?– euh, Alors, non, parce que je pense que tous les gens qui ont grandi à la campagne, ils sont confrontés depuis l'enfance. Personnellement, je n'avais jamais eu de problème aussi grave et je ne pensais pas que... Je ne m'étais jamais dit qu'il qu y avait un risque réel, réel. Mais depuis toute petite, nos parents enfin, ils nous disaient tout le temps quand on allait se promener de crier, de chanter. Dès qu'il y avait des chasseurs, on n'était jamais... En tout cas, eux ne se sentaient pas en sécurité pour nous. Nous, on était jeunes et on n'avait pas forcément conscience du danger réel, mais on a toujours eu cette notion de risque et de danger qui était très présente dans la campagne. Vous avez grandi vraiment avec cette, euh, ces habitudes-là à chanter, euh, faire du bruit, euh, sans forcément vous rendre compte. Et, et du coup, ça, ça a été l'élément déclencheur pour la création de, de votre collectif. Euh, ce, bah, ce drame finalement, ou alors c'était quelque chose sous-jacent déjà avant Non, je pense que c'était l'élément déclencheur parce que, enfin, je, je pense parler aussi du coup pour Mila, on n'avait pas forcément conscience que les choses, elles, elles pouvaient changer. C'était un petit peu, euh, c'était comme ça quoi. Et puis les chasseurs, bah, ça faisait partie de notre quotidien. Et euh, même ça ne voulait pas dire qu'on qu cautionnait ce qu'ils faisaient ou quoi que ce soit, mais c'était plutôt comme si euh, voilà on n'avait on pas forcément de de, de ma mise là-dessus et en fait euh, quand on s'est rendu compte euh, que des choses comme ça pouvaient arriver que c'était aussi grave et que le problème il avait il était d'une telle ampleur en lisant du coup des témoignages d'autres gens qui euh, subissaient tous les jours des abus et des violences de la part des chasseurs on s'est dit ben en fait si il faut faire quelque chose parce que c'est pas normal qu'il y ait autant de gens qui souffrent euh, d'une minorité en fait et, euh, et de leurs actions euh, tous les jours de la semaine à la campagne D'accord, merci. Alors à mes côtés, pour rappeler, il y a Stan Bronivzeski, hein, fondateur et porte-parole du collectif AVA pour Abolissons la Vénérie Aujourd'hui, créé en 2016 hein, dans la forêt de Compiègne au lieu des chasses à cours. Alors une première question pour vous, à l'instar de Léa et Mila, qu'on entend depuis tout à l'heure, avec Un jour à chasseur, est-ce que la création d'AVA est né aussi d'un drame dans votre entourage. Bah, tout à fait, en fait. Et euh, je tiens à saluer l'approche euh, qu'a choisi un jour un chasseur, qui connaît un grand succès aujourd'hui. Nous, avec Ava, on a procédé un petit peu de la même manière en début, euh, en 2016. Pas avec un drame aussi grave, hein, évidemment, mais euh, il fallait qu'on fasse ressortir l'ambiance et l'atmosphère dans les campagnes françaises autour de la chasse à cour. Donc on a commencé par recenser des incidents que nos proches et leurs amis euh, avaient connus avec la chasse à cour. Et ce qui nous est remonté assez vite, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui, par exemple, avaient dû sortir de chez eux pour protéger des animaux sauvages qui allaient être tués dans leur rue, sur leur trottoir. Des gens qui devaient défendre leur maison et leur jardin face à des types en redingote du 19e siècle qui rentraient chez eux, qui sautaient leur palissade pour tuer les animaux. Des gens qui allaient au boulot sur une voie rapide à 80, par exemple, et qui se voient euh, la route coupée par des chiens qui traversent n'importe comment, qui manquent de les écraser. Et quand ils klaxonnent, ils se font fouetter leur capot de voiture par des aristocrates euh, en redingote. Donc tout ça, il a fallu le montrer parce que pour qu'il y ait une vraie mobilisation pour changer les choses, en fait... La euh, aussi, mais la, la première chose à faire pour que les gens se mobilisent, il faut d'abord briser en fait. Il faut d'abord mmh. qu'ils arrivent à s'exprimer. Et ce que fait un jour un chasseur, c'est vraiment magique, dans le sens où il donne une plateforme, et nous aussi, c'est ce qu'on a fait avec la chasse à cours, pour que les gens puissent raconter tout ça, pour ensuite pouvoir synthétiser leurs aspirations, avoir un plan pour changer le monde. Et c'est comme ça qu'on commence. Oui, en effet, fait, effectivement, on peut tout ça revoir sur votre site, du coup, ava-france.com ou org Org. Org, voilà, je viens le doute. Alors, euh, Mila et euh, Léa, au centre de vos revendications, en fait, on le voit dans, dans le texte de votre pétition, il y a les armes à feu. Hein. Vous, lisez, vous listez quelque part euh, dans le texte quelques cas d'homicide récent et plus précisément de féminicide, hein, j'ai re remarqué, perpétrés par des hommes détenteurs d'armes à feu pour la chasse. Ma question est très simple en fait, qu'est-ce que vous dénoncez précisément euh, ici et est-ce que pour vous l'encadrement de la délivrance d'armes à feu en France est suffisante euh, bah, En fait on s'est rendu compte du coup en lisant, euh, bon ça c'était euh, surtout hein, en lisant du coup des articles de presse, mmh. qui avaient avait énormément de trucs divers même hors action de chasse qui étaient liées à, à des armes à feu à et à, à la détention pardon d'armes de chasse. Euh, donc on pense euh, par exemple, à, euh, il y a pas mal de féminicides qui ont été, euh, qui ont été commis par des armes de chasse. Euh, le chiffre donné par Marlène, Marlène Chapin en 2019, je crois que c'est 31 en France, euh, c'est armes à feu en fait. Mais euh, dans les statistiques, on n'a on pas de statistiques si c'est des armes de chasse ou des armes de poing. Et on pense, euh, voilà, par exemple, l'année dernière, en juin, il y a une mère une, une de famille qui s'est fait tuer par son ex-compagnon. Euh, qui était détenteur d'un permis de chasse, euh, alors qu'il était connu de la justice pour euh, des faits de violence conjugale. Donc, nous, on a un problème par rapport euh, à ces armes qui sont, qui sont détenues par euh, des, des chasseurs de manière totalement légale, quand bien même ils ont euh, des, euh, voilà, il n'y a, a pas de suivi psychologique, en fait, le permis de chasse n'est pas Suffisant par rapport à ça, on n'a pas de garantie en fait que ces gens ils sont compétents et qu'ils puissent, euh, voilà, qu'ils ont les, les, les capacités physiques comme psychiques de détenir une arme à feu euh, chez eux. Et pour nous, il y a un vrai euh, laxisme par rapport à ça. En fait, c'est pas anodin d'avoir une arme chez soi. C'est pas enfin, c'est on est euh, on parle pas de de de, de n'importe quel quel autre quel autre outil qu'on utiliserait dans n'importe quel sport. C'est une arme et on peut s'en servir. Donc, euh, ça, c'est un premier problème. Et le deuxième, c'est la la l'hérédité en fait des, des armes quand un chasseur meurt, il peut donner son, son il peut léguer son arme à son successeur en fait, enfin à son à son fils, à son petit-fils n'importe quoi. Et en fait, cette personne là n'a pas besoin de permis de chasser ni de licence de tir pour avoir l'arme légalement euh, chez elle en fait, il a besoin d'un certificat médical pour euh, pour pouvoir la posséder euh, légalement. Donc ces armes elles sont pas neutralisées. Le nombre de chasseurs il a baissé de plus d'un million depuis euh, les années 80 et en fait toutes ces armes là, elles sont où donc nous, la question qu'on pose à l'État, c'est ça. Est-ce que vous savez où elles sont ces armes Qu'est-ce qu'on en a fait Et est-ce qu'on peut avoir un, un droit de regard là-dessus, en fait – On peut d'ailleurs faire un lien avec la première partie de l'émission, pardon, où on apprenait euh, que des personnes euh, peuvent commander des armes euh, en ligne sans, sans problème et les recevoir par la poste. Hein. Il y a vrai souci en fait autour de, des armes, on le voit bien, que ce soit la question de la chasse, mais aussi euh, la question de l'extrême droite, comme on l'a abordé en première partie de l'émission. Alors, euh, une autre question, mais qui fait euh, suite à cela, pour Stan, euh, il y a 80% des humains, je le rappelle, qui vivent en milieu urbain en France aujourd'hui. Euh, et du coup, on se pose la question suivante, est-ce que, euh, comme nous sommes la L'écrasante majorité à vivre en ville, est-ce que la question de la chasse est une question exclusivement rurale c'est un petit peu une manière un peu, un peu trop simpliste de voir les choses si on, si on prend ça de l'angle sociologique. Les chasseurs aiment bien se présenter comme ça, comme des représentants de la ruralité euh, qui seraient attaqués. Mais en fait, quand on voit euh, les CSP des chasseurs, il y a beaucoup plus de personnes euh, de cadres sub que d'agriculteurs. en fait. Et euh, cette question sociologique, cet angle sociologique, euh, il cache en fait que c'est une question politique derrière. Le terme de ruralité qui est utilisé par les chasseurs, euh, c'est vraiment un terme identitaire. Et en fait, ça regroupe plus une question de classe et une question de mode de vie et une question de pouvoir aussi qu'une question sociologique. Il y a beaucoup de gens dans les campagnes françaises qui en ont marre de la chasse. Tous les sondages le disent, et surtout de la chasse à cours, où vraiment il y a genre 80% des habitants des zones rurales qui en ont marre et qui n'en peuvent plus et qui subissent ça en fait. Et euh, cette question identitaire autour du terme de ruralité, il y a derrière une question de refus général du progrès en fait, de refus général de l'avancée de la société euh, de plus en plus pacifiée, de plus en plus civilisée. Et on le voit avec la chasse à court qui est vraiment une pratique qui est tenue par ce qui reste de l'aristocratie en fait, une classe vraiment réactionnaire par essence quoi. Et donc c'est normal qu'ils utilisent des termes réactionnaires pour se défendre. Et euh, la chasse et la chasse à course, c'est un petit peu un bastion de ça. Et euh, pour rappeler encore une fois, je crois que votre activité de suivre ces chasses à cours, ça date de plusieurs années et plusieurs fois par semaine, c'est ça Oui, c'est ça. Nous, en fait, on suit les chasses à cours. Euh, ça a commencé à Compiègne, mais maintenant, on a des antennes dans 15 forêts en France. Et euh, tous les mercredis, tous les mardis, tous les samedis, on a des gens, des habitants des campagnes hein, directement, mm -hmm. de ces villages directement concernés, qui suivent les chasses à cours en forêt, euh, entre chaque chasseur, entre les arbres, etc., pour vraiment documenter tout ce qui s'y passe. Et on fait face à une certaine violence des fois. C'est vrai que c'est difficile, mais c'est un boulot démocratique à faire parce qu'il faut informer les gens, en fait. Et sinon non, ça ne pouvait pas être fait. Bien sûr, et puis en parlant du coup de, de, de récolter finalement des témoignages, comme c'est le cas là, bah c'est le travail aussi d'un jour un chasseur, hein, Léa et Mila. Depuis une année, vous, vous avez travaillé sur le fait de récolter des témoignages, comme le fait Ava hein, de son côté. Qu'avez-vous appris de ceci, en fait, finalement, depuis une année Alors en fait, on s'est rendu compte, quand on a voulu euh, euh, récolter des témoignages, qu'il y avait beaucoup de choses en fait, qu'on euh, qu ignorait, qu'on ne savait pas, qu'il y avait beaucoup de, de règles qui posaient problème, notamment... Euh, tout ce qui était lié euh, en termes de fin, communication débattue, c'est-à-dire que les gens ne savaient pas où regarder euh, quand, euh, les horaires, les dates, les périmètres débattus, des choses comme ça. Il n'y avait pas un accès à une espèce d'application systématique où euh, les, la population pouvait se renseigner et pouvait donc euh, avoir accès à ces informations-là. Et euh, y a, donc il y avait tout un, un problème, c'est-à-dire que quand Morgane euh, et mort, on s'est demandé comment ça se fait qu'un homme peut être tué dans son jardin. Mmh. Et quand on a regardé les règles et qu'on a vu qu'effectivement, euh, la, la seule euh, distance autour des maisons était de 150 mètres, alors qu'ils ont des armes qui tirent jusqu'à 2 km. Donc, ça, c'était une des premières questions qu'on s'est posées. Enfin, que c'était complètement insuffisant. Il y avait toutes ces questions euh, d'alcool aussi euh, à la chasse. On s'est rendu compte qu'il n'y avait aucune loi euh, qui interdisait aujourd'hui le fait de pouvoir euh, avoir de l'alcool. Et donc, euh, voilà. Donc, en fait, on s'est rendu compte. En fait, en gros, c'est tout ce qu'on demande dans, dans nos. Euh, dans, dans notre pétition, pour nous, les, les choses qu'on qu présente dans notre pétition, c'est ce qui, pour nous, manque aujourd'hui en termes de, de loi, euh, qui semble être de bon sens. Euh, par rapport aux sanctions pénales aussi, on s'est rendu compte que beaucoup de victimes n'étaient pas entendues, qu'elles allaient euh, déposer plainte, que leur plainte n'était pas pris en compte ou était classé sans suite alors que même parfois quand il y avait des tirs dans des maisons le chasseur était identifié etc mais c'était quand même classé sans suite ou alors quand il y a des cas d'homicide c'est le prix d'un iPhone en fait qui doit payer en termes d'amende 500 euros 500 500 ou 1000 euros euh, jamais de prison quasiment que du sursis donc voilà donc tout un certain nombre de choses qui vraiment posent question Finalement, vous avez découvert une, une sorte euh, finalement de, de « de no man's land hein, », j'ai l'impression, parce que là, c'est des choses que vous m'aviez confiées déjà euh, lors de la préparation de l'émission. Le fait que, moi, je, je, je ne savais pas hein, qu'on pouvait chasser sous l'état d'ébriété. Ce n'était pas illégal, c'est complètement dingue. Euh, et les homicides, d'ailleurs, qui sont souvent classés comme « accidents », chose que vous ne voulez pas hein, utiliser comme terme, surtout pour, pour, pour vous, si ce sont des drames ou… Et d'ailleurs, vous pouvez peut-être m'expliquer euh, en quoi, pour vous, ce n'est pas un accident Parce qu'on a la FNC et leur porte-parole qui nous disent euh, sur le plateau de télévision que euh, voilà, ce sont les accidents, au même titre qu'il il y a des morts du tabac, des morts euh, de, de la chasse, euh, comme des morts euh, euh, de la route. Est-ce que c'est pour vous quelque chose de juste ou Qu'est-ce que vous en dites en fait en vrai Alors, il y a deux choses euh, dans ce que vous dites qui sont intéressantes. Effectivement, euh, on entend souvent ça c'est la faute à pas de chance, le risque voilà. zéro n'existe pas, etc. Donc, nous, on avait été choqués après la mort de Morgan par un article de La Dépêche, je crois, qui disait que, en gros, toutes les règles de sécurité avaient été respectées. Et, et en fait, on s'est dit, ah oui, donc ça veut dire qu'il y a une possibilité pour que les règles de sécurité soient respectées et que malgré ça, il y a des gens qui meurent ou des gens qui soient blessés. Et en fait, c'est juste pas acceptable enfin, pour nous, du coup. Donc, donc là, ça veut clairement dire que ces règles, elles ne sont pas suffisantes et qu'elles sont meurtrières. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est la notion d'accident qui est choquante dans le sens... Ou en fait, elle, elle accepte euh, que ces choses-là arrivent. Elle banalise le fait qu'on puisse mourir aujourd'hui par arme à feu en France au 21e siècle. Et pour nous, c'est pas acceptable d'utiliser ce terme comme si c'était effectivement comme c'était un accident euh, de la route ou comme c'était n'importe quoi dans le sens où on a une arme, l'arme, la fonction première de l'arme, c'est de tuer euh, et c'est pas de se déplacer comme un véhicule. Et donc à partir de là, on peut pas parler. Enfin, pour nous, on peut pas parler d'accident. C'est euh, c'est un terme beaucoup trop euh, beaucoup trop anodin en fait, et euh, ça n'a rien d'anodin de se faire tuer dans son jardin euh, par, euh, par un chasseur. J'imagine que Stan vous partagez le, le point de vue ou peut-être quelque chose en complément. Oh, parfait, parfait. Moi, j'ai rien à ajouter. Rien à ajouter. Parfait. Alors, on peut revenir sur la pétition. J'avais envie de préciser que quelque part, une pétition, comme vous le faites là, c'est unir un certain nombre de personnes, beaucoup de personnes, et euh, faire pression sur le pouvoir politique pour, la, pour le contraindre d'aller vers un sens précis et, que vous défendez ici. Alors, c'est exactement aussi le rôle d'organisations comme la FNC qui, en 2017, avait formulé 22 propositions de réforme à destination des candidats à la présidentielle de l'époque et un certain Emmanuel Macron, lui, avait répondu. Regardez. Le rattachement de la chasse à l'agriculture est une mauvaise idée. Moi, je pense que vous devez rester les garants de la biodiversité terrestre. Et à ce titre, il faut donc que la chasse reste dans le giron du ministère de l'Environnement. Avec, justement, la préservation des équilibres et des distinctions que vous souhaitez sur les pouvoirs de police. La chasse doit être au cœur de la biodiversité. Agence française pour la biodiversité, alors que les opposants à la chasse y sont largement représentés, les chasseurs ont été délibérément exclus de l'Agence française de la biodiversité qui vient d'être mise en place en janvier 2017. Si demain l'ONCFS devait intégrer l'AFB, les chasseurs souhaitent que les missions d'ingénierie et de recherche sur la faune sauvage de cet établissement public reviennent aux fédérations de chasseurs. Les structures de la chasse pensent qu'il n'est pas du ressort d'une agence de la biodiversité de gérer la police de l'environnement et de la chasse, qui ont vocation à être coordonnées à l'échelon local, dans un corpus spécialisé de police de la nature, via la gendarmerie, sous l'autorité des préfets et financée par l'État. Vous n'êtes plus entendu. On ne peut pas construire sur le terrain une vraie action pour la biodiversité, si vous n'êtes pas représenté. Donc ça, je souhaite véritablement que l'expertise que vous représentez et votre action puisse être associée à l'AFB dans sa gouvernance et ses travaux. Et j'entends ce que vous portez en particulier en matière de police de la nature. Vous demandez la création d'une police de la nature regroupant police de la chasse et de la pêche rattachée au ministère de l'Intérieur. Sur ce point, il faudra voir ce qui est le plus efficace. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas vous demander de contribuer pour cause commune sans être sûr que vous avez un juste retour. Alors voilà, nous venons de voir ensemble un extrait vidéo réalisé par la FNC en 2017. Alors Stan, pour commencer, le 1er janvier 2020. La chose a été faite, l'ONCFS, donc l'Office national des chasseurs de la chasse et de la faune sauvage, a été fusionné avec l'Agence française de la biodiversité, créée quatre années plus tôt. Ben, C'était une des demandes des chasseurs et Macron a donc accédé à cette requête. C'était une demande, donc euh, deux, avec dans les tuyaux, cette autre demande, cette forte motivation à créer une police de la nature. On va en parler ensemble. Mais d'abord, euh, avant d'aborder cette question, une autre est-ce que cette fusion est une bonne nouvelle cette fusion, elle ne change pas vraiment les choses euh, en tant que telle. Hein. C'est que euh, c'est une nouvelle institution bureaucratique qui est pas gérée de manière démocratique en fait, puisque elle soumet encore euh, la nature en fait euh, à des intérêts euh, financiers, industriels qui voient la nature en fait en termes de ressources. On le voit par exemple au Conseil d'administration de l'OFB là, euh, qui remplace l'ONCFS. Il y a beaucoup de gestionnaires de l'ONF par exemple qui voient le bois comme une ressource. Il y a aussi des gens, bah, voilà, qui, qui voient la nature en termes de ressources en fait. Et de l'autre côté, on a ceux qui voient la nature euh, comme un loisir qui voient par exemple les forêts comme des grands terrains de jeu, des grands parcs d'attractions, où les animaux, le gibier, seraient aussi une ressource pour eux. Donc, alors qu'en 2021, on a plus besoin de science, on a plus besoin de valeurs écologiques pour guider notre société vers un meilleur rapport avec la nature et donner ça entre les mains de ces gens, pour nous, bah, c'est enfin, pas suffisant. Quoi. Donc ça ne change pas grand-chose, évidemment, mais c'est le reflet de notre société actuelle. — Ça change pas jeu Il n'y a pas, une, une, je pourrais dire, une aggravation de la chose Ou alors c'est la suite logique, finalement, de cette lecture capitaliste, finalement, de la, de la gestion de la nature ?— C'est exactement ça. Et en fait, le pouvoir reste dans les mêmes mains. Donc euh, ben, ça ne fait qu'empirer tant que les choses ne changent pas radicalement. Okay. alors ensuite, donc cette volonté de créer une police de la nature, euh, qui d'ailleurs revient ces derniers jours, hein. pour rappel, vous allez le voir à l'écran, le 13 novembre dernier, dans le JDD, Willy Schraen, qui est le président de la FNC, le président des chasseurs de France, déclarait, je cite, « Nous avons un rôle à jouer en matière de police de proximité ». Fin de la citation. Il imagine ces troupes de chasseurs, hein, quelque part, je pense, en, re en relais hein, des gendarmes locaux, euh, pour lutter contre la délinquance environnementale, disent-ils. Qu'est-ce que ça veut dire précisément, Stan euh, est-ce aussi là une bonne chose Bon, je suis sûr que euh, les filles d'un jour, un chasseur ont beaucoup à dire là-dessus. Mais c'est vrai que euh, si les chasseurs se permettent de dire des choses comme ça, bon, c'est un marronnier. Hein, c'est quelque chose qui revient assez souvent. En 2017, ils avaient proposé d'avoir le statut spécial de chasseur vigilant. Vous savez, il y a les oui. voisins vigilants qui sont directement en lien avec la police. Eux, ils demandaient un lien direct avec la police pour pouvoir, voilà, mettre des amendes aux gens. Mais euh, ce que ça montre, c'est que, en fait, ils se sentent légitimes pour porter ça. Euh, c'est un état d'esprit, en fait. C'est qu'en fait, concrètement, sur le terrain, les chasseurs ont déjà le pouvoir. Ils ont déjà le contrôle. Et on le voit avec la chasse à courre, par exemple. Un an après le début de la contestation vraiment forte qui a été portée dans l'Oise, où il y a des gens, comme je disais, qui suivaient les chasses à cours, qui, se, bah, qui protégeaient leur village des invasions, euh, le préfet de l'Oise est allé à l'AG des chasseurs et il a déclaré chasseurs, passez à l'action, il a appelé les chasseurs à se faire justice eux-mêmes, en fait, contre leur opposition, qui, en fait, je, je tiens à, à, à le répéter, est de 86% en fait, euh, dans la population française. Donc c'est vrai que les chasseurs ont déjà cet état d'esprit où ils ont déjà le pouvoir, en fait, et ça, le fait d'avoir le statut d'auxiliaire de police, ça apporterait pas grand-chose, ce serait un petit pas de plus dans cette direction, mais non, non, rien de plus. Alors Léa et est-ce que vous avez une chose à ajouter Quel est votre point de vue, vous, sur le fait que là, une demande a été répétée Elle n'est pas nouvelle, mais une demande d'avoir de, de, une partie des chasseurs ou les chasseurs en lien avec le ministère de l'Intérieur, c'est quand même pas rien. Quel est votre avis sur la question Pour nous, en fait, c'est de la diversion, c'est pas vraiment le débat, en fait. Pour nous, la question, c'est vraiment quand est-ce qu'on va prendre des mesures pour qu'il n'y ait plus de morts, qu'il n'y ait plus de blessés, que les chasseurs arrêtent de faire n'importe quoi et le fait que, enfin, pour nous, ça sort de nulle part. Et moi, je, ne vois même pas l'intérêt. Enfin, ça me semble complètement absurde cette cette proposition de cette proposition de, de Schran. Qui date d'ailleurs, hein, de de, de, de 2017. Il n'est pas là. Oui, bien sûr. Et ça date du coup de 2007, et même plus tôt. Hein. Et on a vu le président Macron, ne, le candidat à l'époque, hein, ne pas être opposé à cette question et finalement en discuter avec eux. C'est quelque chose qu'ils vont faire. Alors là, on a un deuxième magnéto qu'on va voir ensemble, puisqu'il s'agit de ce fameux Willy Schrein, qui est, je le répète, le président des chasseurs, qui avait fait parler de lui trois jours plus tôt, trois jours plus tôt euh, de cette sortie dans le JDD. Euh, C'était donc le 10 novembre dernier sur RMC. Il était confronté à ce moment-là à des images montrant des daims parqués donc des animaux. Tu pourrais être tué dans un enclos. Encore une fois, sa réaction a déclenché un tollé, Regardez plutôt. Strictement rien bah, compris Ah j'ai rien compris à la chasse ou Je alors vais t'expliquer, es je vais te Attends, ah non, mais... Je vais t'expliquer te ce que t'as pas compris. En quoi Toi, bien que tu pense... qu une pauvre boîte comme ça tu penses qu'on est là pour réguler. Ah ben bah oui, mais, mais c'est ce que, que j'espère. Mais, mais t'as pas compris Ah bah alors si vous êtes pas alors là pour réguler, mais tu pas compris, pas compris que nous c'est une passion Et ben pas compris qu'on prend du plaisir dans l'acte de chasse. Ah tu es. Ça en fait partie. Mais t'as pas compris ça Tu crois que nous on va devenir effectivement les petites mains de la régulation Et que demain on va dire la chasse... Mais c'est affreux ce que tu dis en fait. Mais c'est la vérité, mais t'as pas compris. Au moins c'est franc, mais t'as pas compris. Mais c'est ça la chasse aussi. Moi mon métier c'est pas chasseur. J'en ai rien à foutre de réguler, moi je vais à la chasse parce que c'est une transmission extraordinaire dans ma passion et j'y prends du plaisir. J'en ai rien à foutre de réguler, pour le citer. J'aimerais votre réaction Léa, Emila, puis Stan juste après. Justement, en fait, là, ce qui était intéressant, c'était que le principal argument des chasseurs, qui est leur utilité euh, liée à la régulation, et euh, du coup, là, enfin, euh, on le savait euh, assez bien, euh, fallacieux, mais là, au moins, il est complètement assumé euh, parce que donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un un certain nombre, enfin, d'espèces sont classées comme nuisibles sur des critères euh, que eux-mêmes déterminent et que, enfin, voilà, il y a aucune euh, étude euh, pour supporter cela. Enfin, je pense au renard ou au par exemple, qui montre qu'en fait, justement, il n'y a pas du tout euh, cette, enfin. Euh, euh, voilà, matière à poser cette caractéristique. Donc voilà. Et sachant que cette, cette question de la régulation concerne principalement les sangliers et que c'est quand on regarde euh, le pourcentage en fait de sangliers tués à la chasse par rapport au nombre euh, d'animaux tués euh, au total, enfin il y a 20 millions d'animaux qui sont tués tous les ans à la chasse, les sangliers représentent que 700 000 euh, Animaux en fait sur ces 22 millions, donc on voit bien que enfin c'est qu'une infime partie en fait. Le problème de la chasse c'est c'est pas la régulation, c'est pas les sangliers. Euh, la, la, je crois que l'espèce la, la, la plus tuée à la chasse sont euh, des oiseaux en fait qui sont absolument pas euh, nuisibles ou même des faisans qui proviennent d'élevage. Donc en fait euh, c'est enfin on voit que c'est bien euh, le problème est différent. Après, euh, voilà, la régulation, ça pose quand même des questions. Aujourd'hui, euh, il est autorisé, de, de, de, est autorisé, complètement légal. Donc on peut nourrir ses sangliers, contribuer à la prolifération. Donc, il y a en fait, toute cette hypocrisie-là qui est euh, vraiment à remettre en question, je pense. Et, voilà. et qui explose là, finalement, parce que là, il assume. Ce n'est pas la première fois qu'il qui dit ça, Stan ça me paraît de la première fois hein. mais c'est vrai que euh, la question qui se pose là c'est que ben, euh, il admet qu'en fait les chasseurs sont enfin c'est une pratique de loisir en fait à qui on a confié euh, un rôle de gestion donc c'est un, euh, un petit peu arbitraire mais moi qui suis euh, qui suis enfin, qui vois la chasse à court de près c'est une pratique précise mais dans ce monde-là, cette question-là, elle est tranchée depuis longtemps, parce qu'il n'y a aucune question de régulation avec la chasse à y C'est vraiment une chasse de pur plaisir, de pur réseau, où on jette la bête au chien après, on ne pense même pas à la manger. Quoi. Donc c'est vrai que moi qui vois ça de près, je rigole un peu de voir les choses dites aussi clairement, c'est vrai. Et on peut lui, du coup, lui, lui, lui accorder une certaine forme de, de, de thé, Ou alors, là, qu'est-ce qu qui s'ajoute Parce que le tollé a été énorme quand même, hein, les, les jours qui ont suivi. Euh, beaucoup de personnes, que ce soit des personnes proches de, du milieu animaliste, ou pas du tout, la gauche, en général, et puis pas que ça, en fait. Au-delà de ça un tollé les... immense a été euh, généré. Est-ce que c'est quelque chose qu'il qu a essayé de cacher ensuite avec cette sortie trois jours plus tard enfin, Comment vous sentez la chose Je ne sais pas si c'est vraiment une erreur de com de la part de Willy Schrantz, que c'est un, un personnage qui a quand même un caractère outrancier, qui, qui représente quand même une certaine partie de la population, mais euh, euh, maintenant qu'il a un peu pignon sur rue, de plus en plus, hein, là, là maintenant il est chroniqueur euh, régulier euh, aux grandes gueules, et donc c'est dans ce cas-là qu'il a fait cette déclaration, et c'est vrai qu'il peut se permettre de parler un peu plus, et quand on parle un peu plus, bah, on dit les choses un petit peu plus franchement, Voilà, je pense que c'est ça. Après, sa déclaration sur la police de proximité, quelques jours après, je pense que c'est aussi une opération de com pour un peu, voilà, euh, qu'on parle d'autre chose que ça, que ça boulette, entre guillemets. Là, je, je, je me souviens de, de, du, du lobbyiste Thierry Coste, hein, vous voyez très bien qui c'est, euh, qui a d'ailleurs fait en partie démissionner Nicolas Hulot en 2018. Euh, déjà, lui aussi avait ce, ce, cette, ce fonds de commerce d'assumer euh, cette parole trash, en disant que je, je suis un chasseur, je suis un tueur, disait-il, et qu'il aimait ça. On peut dire que je suis un mercenaire, mais moi au moins, je l'assume. En gros, la loi, oui, la morale, non. Ah non ce n'est pas de morale, je respecte la loi, c'est clair. Non, mais quoi cool que vous venez de me dire je n'ai pas de morale. Oui, mais je vous le confirme. Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui l'assument, mais moi, je l'assume complètement. Je défends des gouvernements étrangers qui sont des alliés de la France, mm -hmm. mais qui sont parfois des gouvernements qui ont des comportements très douteux avec les droits de l'homme, etc. Euh, tuer Bambi et sa mère et sa sœur, ce n'est pas nécessairement gênant, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit, euh, que vous voyez, vous, chez les chasseurs autour de vous, cette, cette provocation quand vous, le, vous les suivez, quand vous, vous, vous essayez de filmer leur action Ou alors c'est uniquement ces deux personnes. Non, non, en fait, euh, moi qui suis la, la chasse à court, évidemment, là, euh, les choses sont beaucoup plus claires dans ce monde-là, et euh, c'est parfaitement assumé que c'est le loisir de tuer, le loisir de torturer un animal pour le plaisir, en fait. Donc, il n'y a pas toute cette question de régulation, comme je disais avant. Et c'est vrai qu'il euh, y a Thierry Coste aussi, qui portait ça de manière très franche, et il y a aussi euh, euh, debois Guibert aussi, qui était un ancien porte-parole de la chasse à court, qui disait ça sur Europe 1, je crois, avec Winnie Bouchard, de manière très assumée, que c'était un plaisir pour eux de tuer. Il y a aussi un rapport mystique, aussi, à la mort, à la vie, mm -hmm. c'est... Euh, c'est des valeurs un peu étranges et qui passent plus très bien aujourd'hui dans le monde actuel et justement, on peut faire une transition sur ce point parce que là, on, on parle depuis tout à l'heure euh, des animaux humains, si euh, comme ça qu'on les appelle. Effectivement, nous sommes des animaux aussi. Et quid des animaux non humains, Stan bah C'est vrai que là, on parle beaucoup des problèmes de société avec la circulation des armes à feu à cause de la chasse, avec euh, beaucoup d'accidents qui, euh, qui se posent. Mais euh, c'est vrai que ceux qui, font, euh, enfin, qui sont en première ligne et qui subissent le plus les problèmes de la chasse, c'est les animaux en fait, qui sont tués par millions, qui sont élevés et euh, qui sont torturés dans le cadre de la chasse à court. En fait. Donc euh, c'est vrai qu'il euh, y a une question euh, du rapport de l'humanité au reste de la nature qui se pose de plus en plus aujourd'hui, hein, on le sait, mais vraiment à travers la chasse, et particulièrement la chasse à cour, où c'est très très visible, où c'est vraiment euh, dénué de, de tous les oripeaux, de la régulation, etc. On voit vraiment les choses telles qu'elles sont. C'est vrai qu'il y a une question de vision de la nature qui se pose, de vision de la société, et euh, confier le pouvoir sur la nature à cette catégorie de la population-là, c'est vraiment un choix politique qui est fait. Hein. Et ça montre aussi le niveau de civilisation de notre société. Tant que ce sera des gens qui, qui veulent torturer des animaux, qui auront le pouvoir et à qui on confiera la gestion de la nature, ça dira quelque chose de l'humanité. Bien sûr, bien sûr. Alors pour revenir à vous, Léa et Émila euh, en direct du Lot, hein, pour le, le rappeler, le, il y a quelques jours, le Figaro titrait « Un an après le décès de Morgan Keane, Rivrin et chasseur du Lot tentent toujours de cohabiter ». Alors euh, est-ce que vous qui y vivez, encore une fois, comment ça se passe vraiment sur place Est-ce qu'il y a toujours cette tension ou ça s'est un petit peu tassé euh, alors, euh, en fait, bon, nous, on, personnellement, du coup, on n'y vit pas en ce moment, mais euh, du coup, on est, euh, on est en contact avec, enfin, euh, il y a d'autres euh, membres du collectif qui y sont encore. Et, euh, et en fait, ce qui est ressorti, c'est que, bon, au début du, ap, peu après euh, la mort de Morgane, il y a eu des tentatives de discussion avec euh, la fédération euh, départementale euh, des chasseurs du Lot, qui ont mené à rien. En fait, il euh, n'y a pas eu euh, d'écoute, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de vrais de vrai échange. On a, je pense qu'il n'y a pas de tension énorme, mais c'est aussi parce que qu'ils savent qu'ils n'ont pas trop intérêt à faire de remous parce que ça les a marqués aussi, hein, évidemment, et que, et que le sujet est hypersensible. Donc, euh, donc voilà, après, euh, des vraies avancées, euh, non. Et je pense que de toute façon, le niveau local, c'est une chose... Mais euh, au point où on en est, l'intérêt pour nous là, c'est d'aller, euh, c'est d'aller plus loin. On ne va pas faire changer. Euh, ça, ça servira à rien en fait de faire. Enfin, ça servirait, ça serait bien. Mais pour nous, le problème, c'est une loi d'avoir une loi qui soit nationale et, euh, et à laquelle aucun département euh, pourrait euh, déroger et à laquelle aucun préfet euh, ne pourrait euh, ne pourrait proposer de dérogation ou quoi que ce soit en fait. Mm -hmm. L'idée, c'est euh, c'est que le problème, il est il est beaucoup plus loin que euh, Kajar et que la mort de Morgan. En fait, c'est pas voilà. Donc, euh, donc notre euh, donc le, le, le local c'est bien et les gens qui sont encore sur place ils continuent à essayer de discuter, etc. Mais euh, ça voilà, il n'y a pas vraiment d'avancée notable en tout cas. En, en, en tout cas, on a pu le voir, notamment dans l'article de Figaro, mais aussi à plusieurs reprises, qui, depuis, ils essayent, et tout du moins à chaque incident, à chaque drame, euh, la FNC, les chasseurs locaux ou nationaux, essayent de se montrer euh, euh, responsables, qu'ils font des efforts, etc. Parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, ça les touche aussi. Et puis, il faut bien que ça bouche, ou bien que ça avance. Et de l'autre côté de la France, finalement, parce que toi, tu es au, au nord, à, à Compiègne, comment ça se passe aussi entre chasseurs et riverains Et, et finalement, quelles sont les attentes des gens Est-ce qu'ils épousent les euh, requêtes, par exemple, qu'on qu a dans la pétition Est-ce qu'il volonté d'aller vers ça. Bah écoute, euh, pour être très concret, en fait, euh, samedi, j'étais avec la chasse à cour euh, en forêt de Compiègne, et euh, c'est vrai que euh, bah, c'est le chaos, en fait, euh, comme tous les samedis. Et bah, à chaque fois qu'il y a un incident, on voit qu'en termes de communication, ils font des efforts oui. pour un peu bah, nettoyer les choses, mais sur le terrain, les choses ne changent jamais. Par exemple, samedi, euh, samedi midi, euh, la chasse à cours a, pou a poussé un cerf en le traquant à se réfugier sur un stade de foot d'un village où il y avait un match en cours et euh, bah, il n'a pas pu rentrer parce qu'il était bloqué par les grilles, il y avait des chiens autour de lui et c'est les parents d'élèves, des joueurs de foot qui ont dû enlever les chiens et sauver le cerf, et euh, les gendarmes sont passés, ils n'ont rien fait, les chasseurs n'ont rien fait. Donc c'est vraiment l'actualité brûlante euh, des campagnes françaises tout le temps, et les choses ne changent pas en fait. — Vraiment, en fait, voilà ce genre de choses. Là, les images qu'on peut retrouver sur votre site internet avat franceorg sont glaçantes, hein, au même titre un peu que celle de L214 dans un autre registre avec les animaux. Là, on voit vraiment des choses que, comme je le disais en début d'interview, bah, la plupart des personnes vivant en milieu urbain ne sont pas confrontées directement avec ça, finalement. C'est ce surgissement euh, de, de, de la réalité de la chasse à court, en, en partie, dans le Mais En fait, ça concerne des millions de Français. Et là, le travail fait par vos deux collectifs font remonter tout ça et on vise, du coup, euh, euh, à faire changer les choses de manière législative, donc dans la loi. Alors pour terminer, Léa Emila, on va rappeler que votre pétition qui a déjà atteint le seuil, parce que le seuil c'est 100 000 signatures en moins de 6 mois, vous ça a été atteint en moins de 2 mois, donc c'est un record hein, depuis que la plateforme existe, Pour le rappeler. Alors elle est toujours ouverte jusqu'au 10 mars, les signatures peuvent toujours être, être cumulées euh, dessus. Alors quelles sont vos prochaines échéances autour de cette euh, actualité euh, Nous on attend déjà d'être contacté par le Sénat pour savoir euh, qu ce qui va se passer, parce qu'on n'en a pas vraiment, euh, on ne sait pas en fait. Ah. Et, euh, et du coup, en attendant, ben, on espère que les gens vont continuer à signer. Nous, dans tous les cas, euh, on va continuer à faire pression au maximum et, euh, et à, à faire parler de nous et de la pétition jusqu'à ce qu'il y ait un vrai changement. Et dans tous les cas, on se contentera pas euh, d'un texte de loi ou de mesures qui soient, qui nous conviennent pas. quoi. Et tant qu'il n'y aura pas des mesures fortes qui seront prises pour qu'il euh, y ait euh, d'autres morts ou d'autres gens qui se font tirer une balle dans la tête au volant de leur voiture... Ben, on va continuer à faire, euh, à faire ce qu'on fait. Bien, bien. Merci à, merci à vous, Léa, Mila, merci à Stan aussi pour votre disponibilité. Merci à vous aussi, internautes, spectateurs, d'avoir suivi cet entretien de la Contre-Matinale en direct hein, aujourd'hui ou alors retrouvé en, en replay sur la chaîne YouTube du Média. Et pour ma part, on se retrouve ici dans quelques jours. Bonne journée à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, d'avoir suivi ce replay qui j'espère vous aura plu et qui, je le rappelle, est issu de la contre-matinale numéro 35 de mardi dernier du Média. Voilà, moi je vous donne rendez-vous ici et là-bas pour la suite des aventures parce qu'on a encore mille choses à se dire. Ciao